Nous sommes à la croisée des chemins. Dans cette vidéo particulière, je vais vous partager ma réflexion actuelle sur Creative Wargame. Je vais vous parler du passé, je vais vous parler du présent, je vais vous parler du futur de la chaîne, je vais vous parler des réussites, je vais vous parler des échecs, je vais vous parler des projets, des ambitions. On va parler de plein de choses dans cette vidéo, de plein de thématiques que je n'ai pas l'habitude d'aborder. Cette vidéo se voudra beaucoup plus intimiste que celles pour lesquelles je vous ai habitué euh, à regarder Creative Wargame, euh, vous allez aujourd'hui avoir ma, euh, mes confidences de créateur de contenu. La chaîne telle qu'elle est, telle que vous l'avez connue sur YouTube, depuis peu sur Twitch, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, est un moment décisif qui va déterminer si nous continuons d'exister Continuons de nous réinventer, continuons de progresser ou si nous allons euh, définitivement disparaître dans euh, les limbes matricielles de YouTube. Je dirais que la première chose qui anime la création de cette chaîne, pour ma part, c'est surtout le, la volonté de partager... Euh, quelque chose dans lequel je trouvais de l'épanouissement, euh, à savoir le, le jeu de figurines, le wargame, mais vraiment l'aspect le, le, jeu et vraiment euh, très rapidement l'aspect compétitif, euh, l'aspect euh, d'opposition stratégique, l'aspect d'opposition aussi intellectuelle euh, qui se matérialise autour de la table de jeu. Et euh, En 2015-2016, quand je découvre cet univers-là, je me rends compte qu'il n'est pas du tout médiatisé, qu'on en parle nulle part. À part alors à l'époque, c'était beaucoup le Warfo, mais euh, à part quelques trades sur le Warfo qui sont très souvent, euh, qui ne font pas l'unanimité, on va dire, on a très très peu de contenu. Euh, on, a, on a vraiment très peu de contenu. Et, euh, et en, en 2017, quand j'arrive en ile de -France, je, en Île-de-France, je découvre un petit peu plus. Je, je pousse encore plus ma pratique du wargame, je découvre plein de gens et, euh, et puis je découvre un support que je n'exploitais pas on va dire même à titre personnel et je ne le suis enfin, alors, maintenant un peu plus, je ne vais pas mentir mais euh, initialement j'étais vraiment pas du tout un consommateur de Youtube mais il faudrait constater que c'est un support de communication qui permet de euh, bah, de diffuser euh, des idées de partager sa passion euh, et de, de créer parce que ce qu'il faut bien comprendre dans Creative Wargame, qui avant était Commander TV, euh, c'est que le, ce qui anime, je pense, l'ADN avant toute chose de Creative Wargame, c'est euh, l'esprit créatif qui, moi, personnellement, m'habite. J'ai toujours adoré ça. Euh, le, le dessin, euh, les bandes dessinées, les films, l'animation les univers médiéval fantastiques, la littérature autour de ça, j'ai toujours été un grand, grand fan et j'ai toujours ressenti le besoin à mon tour de créer, de générer des choses, de créer des univers. Très rapidement, par le levier de la création de vidéos, je me rends compte que je peux créer moi aussi à mon niveau, je peux faire des choses, alors très, très modeste, mais je peux faire des choses. Et, euh, et donc, ce qui m'amène en fait à, à ce, cette découverte de la vidéo et de me dire, ben on peut faire des choses intéressantes en vidéo alors que je pensais que ce n'était pas faisable. Et, euh, et c'est comme ça que ça part. Réellement, c'est comme ça que ça part euh, en disant, tiens, pourquoi pas créer avec ce support que pour le coup, je ne connais pas, euh, mais qui, qui semble encore euh, ouvert à, à, à plein de choses, à, à, on va dire plein de possibilités, qui semble ouvrir à de nombreuses possibilités. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et très rapidement, euh, ça marche pour la chaîne, à l'époque Commander TV. Euh, avec Vraiment, je, je, le je le répète et je le rappelle, euh, sans vouloir en faire un, un, un fer de lance ou une grande fierté, on est vraiment parti de rien du tout, on va dire, en termes de matériel, d'espace d'investissement. Hein, on, on est sur un smartphone et un micro, à, un micro cravate à 10 balles. Et je fais aujourd'hui le comparatif, c'est assez intéressant. Euh, je vais d'ailleurs… Avant de faire le comparatif, je vous fais un disclaimer. Dans cette vidéo, je vais parler des autres médias aussi, parce que je pense que ça a sa place. Et donc, je disais, quand je fais le comparatif euh, avec, euh, bah, par exemple, je vais prendre la Wargame Room de Félix, qui est un, un média relativement jeune sur YouTube. Et quand on voit avec les moyens avec lesquels il arrive, l'expertise, ce, ce qui est génial. Hein. C'est vraiment génial de, de, de... Alors déjà, il y a un courage réel de la part d'un de, de, créateur de contenu, d'arriver et de se dire je veux vivre de ma passion, je vais investir et je vais me donner les moyens. Et, et du coup, ça me permet de faire ce comparatif, de comment nous, on est arrivé et comment aujourd'hui, bah, maintenant, les créateurs de contenu arrivent. Alors, il y, y a bien sûr, il y, y, y a toujours des gens qui arrivent avec les moyens euh, détournés qu'on qu avait à l'époque, c'est-à-dire le téléphone, le micro-cravate et puis euh, un logiciel de montage à la zob. Euh, mais clairement, c'est très difficile aujourd'hui de faire quelque chose avec, euh, en partant de, de, de, de si peu euh, au vu de bah, je dirais la concurrence euh, saine, pour le coup, euh, qu'on qu qu trouve sur, sur YouTube et notamment au niveau de la qualité vidéo, etc., etc. Et au début, on part. Euh, la vidéo n'était. Enfin, sur le Wargame, tout du moins, il n'y avait pas cette, cette euh, attente qualitative de la part de la communauté. Donc, on peut se permettre d'arriver avec. Euh, avec. Euh, bah, la fameuse bite et le couteau. Euh, voilà, avec rien du tout, zéro matos. Et juste une idée, et juste une envie, juste une passion aussi qui anime. Hein, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est énormément de temps, énormément d'investissement, énormément d'énergie. Mais qu'on ne compte pas parce qu'en fait, euh, c'est du plaisir, c'est que du plaisir. Donc, on le, on le donne sans compter. Et, euh, et au début, on le donne sans attendre en retour. Et j'y reviendrai par la suite. C'est quelque chose qui évolue aussi avec le temps. Et là où je voulais en venir, sur le fait qu'on part de rien, c'était aussi euh, l'identité du projet. Euh, l'identité du projet était de se dire qu'en fait, euh, on va voir où ça nous mène. Je pense que on va créer, on va voir où ça nous mène. Mais très rapidement, je pense qu'il y a en plus de ça, une notion importante qui se rajoute c'est euh, soit on progresse, soit on arrête. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à la réflexion de Fonke, la croisée des chemins, est-ce la fin pour Creative Wargame C'est est-ce euh, qu'on est encore capable de progresser ou est-ce qu'on arrête Pourquoi euh, Parce que euh, c'est l'essence le, même c'est-à-dire qu'il y a l'ADN de la chaîne, ma créativité, euh, ce que je veux partager, ma passion, euh, il y a l'ADN. Et puis, il y a ce qui alimente le brasier, il y a ce qui alimente euh, la flamme, il y a ce qui alimente en fait le moteur. Euh, alors, on peut le, le, en faire l'analogie avec l'essence, avec euh, la calorie, avec ce que vous voulez, euh, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, qui, qui donne vie à ce projet, c'est la volonté de euh, toujours faire mieux. Et forcément, quand on part de rien et on part avec son téléphone et son micro-cravate, on ne peut que progresser. Ça, c'est une évidence. Et, euh, et on va progresser. On va progresser. Euh... Alors, j'ai n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais globalement, on fait dans, dans les deux premiers mois, on doit faire 2000 abonnés, on atteint… Euh... En l'espace de quelques mois supplémentaires, on atteint 5000 abonnés, et puis on atteint un premier palier, euh, qui était surtout le palier des joueurs compétitifs. Comme je vous le rappelle, à l'époque, on était Commander TV, on ne parlait que du jeu compétitif, on était vraiment les premiers à le faire, pour le coup, euh, ou tout du moins, pas, pas les premiers à parler compétitif, mais le, parler à, le premier à parler exclusivement, ou du moins à s'intéresser euh, co en, en continu, pas au quotidien, mais on va dire en continu, à, à l'évolution d'un format de jeu compétitif, de joueurs, etc. etc. Et, euh, et ça, c'est l'ADN. On atteint un, un, plaf un plafond de verre assez rapidement qui devait être aux alentours de mémoire à 5-6 000 abonnés. Et après, on galère. Et après, on, on rame. Et ça, c'est la première année. Et on bascule dans la deuxième année où il y a déjà un doute qui s'installe sur est-ce que je suis capable de faire autre chose, d'amener de, de, quelque chose de mieux Est-ce que je suis capable de le faire Si oui, comment et euh, maintenant, euh, on commence à causer parce que quand on commence dans le milieu du wargame, on va dire, à, on, on, faisait des, des, on fait des vidéos qui font des milliers de vues assez rapidement. Euh, on fait des lives où il y a facilement 200, 300, 400 personnes. On voit qu'on a un impact. Euh, on voit qu'on a un impact économique dans un microcosme, notamment avec les boutiques avec lesquelles on travaille, avec les professionnels. On a travaillé avec des peintres, on a travaillé avec des revendeurs, on a travaillé avec… Euh, avec de structure, on va dire. Quand on se rend compte aussi qu'on a un impact économique, là, de notre côté, on commence à se dire, « Ok, mais si je veux passer un cap, il va falloir que j'investisse du matériel, il va falloir que j'investisse plus de temps. » Et il y a un moment où il va falloir euh, poser une stratégie de combat. Et, euh, et là, euh, là, on arrive en fait sur la deuxième phase de vie de Creative War Wargame, euh, qui est toujours Commander CTV à l'époque, c'est euh, « Est-ce qu'on passe la seconde ou pas ?» Globalement, je décide de passer la seconde et commence à y avoir des loupés d'ailleurs parce que euh, là où il y avait eu très peu de loupés sur la première année, sur la deuxième année, il commence à y avoir beaucoup de loupés. Il y a divers facteurs hein, qui, qui, qui jouent un rôle dans ces loupés. Il y a le fait que euh, là où j'étais énormément joueur 2017-2018 et la première année de la chaîne où je suis énormément joueur… La deuxième année, on va dire que mon niveau de jeu commence à décliner, mon, mon, mon temps que je dédie au jeu compétitif commence aussi à se réduire. Et en fait, je, je ne peux plus tout gérer. Je ne peux plus gérer euh, ma famille, le travail, puisque ce n'est pas mon métier. Hein, je fais un travail qui me demande 40 heures de présence à côté. Euh, évidemment, ma famille, puisque j'ai ma femme et mes deux enfants. Euh, le jeu, puisque si on veut faire du compétitif, et les compétiteurs le savent, il faut passer énormément de temps pas forcément à jouer, mais à lire, à se documenter, à échanger, construire des listes, etc. etc. Euh, et puis euh, faire des tournages, et puis monter les vidéos, faire de la com pour développer le média, tout ça n'est plus gérable. Et en fait, le premier, on va dire, le premier levier sur lequel je baisse en intensité, c'est euh, le, bah, le jeu, à proprement parler. Et c'est aussi ce qui m'amène à faire mes premières erreurs, parce que je mets les pieds aussi dans un univers ou dans un monde ouvert un audimat qui, pour le coup, n'est peut-être plus euh, ma cible de base. Euh, donc, c'est un audimat qui n'est pas entre guillemets dompté. Euh, voilà. Et, euh, et qu'il va falloir que, que je découvre, moi aussi. Et duquel, je n'ai pas les codes. Ça, c'est important, important de le mettre en lumière. C'est que euh, vous l'aurez compris, euh, moi, en tant qu'individu, qu euh, j'ai pas forcément les codes des créateurs de contenu et j'ai pas les codes des wargamers. On va dire que euh, dans le panel aujourd'hui que propose euh, le wargame francophone, euh, qu'on passe, euh, qu'on aille de Heavy à Iggy TV en passant par AS Miniature et en passant par d'autres, euh, je pense que si, si de tous il y a une personnalité qui déteint le plus, euh, qui je pense est structurellement et diamétralement pas dans le moule du tout, euh, c'est moi parce que bah, tout simplement, c'est aussi euh, bah, mon parcours de vie, hein. on va, va s'arrêter juste deux secondes là-dessus, euh, clairement, euh, je pense qu'il y a une partie de cette communauté qui trouve écho dans la personne que je suis, et il y a une partie de la communauté clairement qui euh, rejette, voire repousse ce que je peux représenter. Euh, parce, que, euh, euh, parce que je viens pas, on va dire, de. C'est pas un moule, c'est pas véritablement un moule, mais on va dire, euh, j'ai pas, su... pas cheminé, euh, j'ai pas suivi la route, j'ai pas cheminé comme l'ont fait une très grande partie des, des gens qui jouent aux jeux de figurines et qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans des créateurs de contenu comme Vincent de Planet Wargame, euh, comme euh, Félix de la Wargame Room, comme Alex de Tabletop Note, etc. etc. Du coup, les, je pense qu'il y, y, y a une partie de, de l'audimat Wargame qui ne se retrouve pas euh, dans ma personne euh, parce que j'ai un, un cursus particulier. Euh, j'ai été militaire pendant... J'ai été chef de groupe militaire pendant de, de nombreuses années donc euh, c'est un petit peu euh, à l'extrême opposé de la façon dont on perçoit aujourd'hui euh, le wargamer un peu geek euh, euh, qui n'est euh, qui pas hyper à l'aise en société etc etc euh, l'image du militaire euh, euh, voilà qui s'affirme qui a du charisme qui commande etc vous voyez ça ne trouve pas résonance et je le conçois hein, encore une fois je vous partage ma réflexion, en toute honnêteté, il n'y a pas de jugement de valeur ou autre, mais je, je, c'est les conclusions que je tire. C'est que, voilà, ma personnalité déteint, elle déteint aussi euh, bah, par cette expérience-là, cette expérience militaire, qui après va se transformer en une expérience dans euh, les forces de l'ordre, puisque pendant 4 euh, années, et notamment l'année où j'ai développé euh, Creative War Commander TV et Creative Wargame, euh, mon métier consistait à aller euh, soulever des types à 6 h du matin en cagoule. Donc, ma personnalité déteint, j'ai pas les codes, euh, j'ai pas les éléments de langage. Je suis dans un milieu qui n'est pas le mien, puisque là, on est clairement dans de la, Alors, de la création de contenu, mais on est sur dans du développement, du community management, de la communication, euh, tous ces codes-là qui, qui peuvent être euh, assez rapidement. Euh, transposés dans certains milieux professionnels, ne le sont pas du tout dans le mien, donc voilà, j'ai globalement pas les codes. Euh, à bien des égards, on a pu me paraître très, but, très brutal dans ma façon de faire, avec de nombreux intervenants que j'ai eus, mais euh, d'un autre côté, c'est aussi, il y a une partie de la communauté qui, a, qui, qui apprécie la chaîne et qui m'apprécie pour ça, pour ce côté-là qu'on ne retrouve pour le coup nulle part ailleurs, un peu, et, euh, et donc voilà, mais... Là où je voulais en venir, c'est que à la, deuxième partie de la à la deuxième période de la chaîne, quand on est encore Commander TV et que je veux essayer d'aller séduire aussi euh, une nouvelle partie de la communauté, ces gens-là ne trouvent pas écho chez moi. Moi, je n'ai pas d'accroche sur cette communauté et je tâtonne, je me cherche, je, je teste des choses, etc. Donc, il y a des échecs. Euh, la, la, le, le projet de la web-série en a été un monstrueux et en plus, ça a été un, un échec qui même peut-être à certains égards a été humiliant pour moi euh, et en plus de ça euh, on a eu aussi sur la même année le le projet de formation en ligne euh, qui pareil qui a été très très mal perçu par la communauté et donc euh, revers en une année ça a été voilà et donc du coup en fait le, le moi ça me freine ça freine la chaîne je joue moins etc etc et donc là on est à la première croisée des chemins euh, mais comme j'ai quand même une structure d'amis euh, proche, et je pense que j'y reviendrai très souvent, mais c'est globalement euh, cette structure-là, de, de cet environnement d'amis, de potes, cet envi environnement sociétal qui je pense est fondamental à notre pratique du jeu, comme ce socle-là à chaque fois est très présent avec moi, euh, c'est en observant leurs réactions, c'est en observant leur interaction avec moi que j'arrive très facilement à me remettre en question et à me dire ok bah, pas de souci euh, c'est pas grave déjà il euh, y a des loupés etc mais euh, je pense que tu peux faire mieux et je pense que tu peux continuer et donc euh, je continue et c'est là où je fais cette bascule de Commander TV à Creative War Gay en me disant on va assumer le fait bah de, de vouloir un petit peu aussi nous, nous ouvrir, tout simplement, à, à d'autres types de contenus. Euh, et ça passait aussi par moi en ayant une pratique du jeu de figurine un petit peu plus élargie, on va dire, un petit peu plus complète. Euh, et, et ça, c'est aussi un élément qui est extrêmement important dans le développement de Creative Wargame, c'est que euh, le principe de base consiste à transposer ma pratique du hobby devant un écran, devant une caméra. Et c'est là où souvent ça pêche et c'est là où actuellement ça pêche, c'est que quand ma pratique du jeu est en péril, quand ma pratique du wargame euh, est réduite, bah, du coup ma création de contenu est réduite, ma présence est réduite et donc le média euh, ralentit. En même temps qu'on passe sur Creative Wargame, on va pas se mentir, il y a aussi une volonté de développement économique euh, parce que ça commence à être de plus en plus chronophage, ça nécessite de plus en plus de matériel, d'investissement. Euh, moi aussi, de l'autre côté, j'ai envie de rémunérer les gens, c'est-à-dire de pouvoir euh, bah, faire intervenir des gens qui vont nous aider, des vrais professionnels qui vont nous aider et qu'on va pouvoir payer. Euh, donc, euh, on commence à pousser aussi sur le développement bah, alors, du financement participatif et je fais un arrêt minute sur le financement participatif. Je pense que c'est important d'en parler, notamment parce que c'est aujourd'hui un levier utilisé par tous les créateurs de contenu, ce qui nous a aussi tous plus ou moins mis en concurrence à notre insu. Euh, parce qu'en fait, euh, malgré le, le contexte un petit peu bisounours qu'on voudrait imposer au fait qu'on fait du contenu autour du jeu de figurines, il y a une réalité économique qui a, prend le pas très rapidement, qui est de se dire, euh, est-ce que euh, je peux vivre de ça Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ça et, euh, et ça, c'est une, une vraie question qui se pose à tout le monde, et c'est une vraie question où, bah, du coup, tout le monde s'engage là-dessus, ce qui est normal, hein, tout, tous les créateurs de contenu ont envie de gagner de l'argent euh, avec ce qu'ils font. Je parle de gagner de l'argent, réellement, euh, c'est le but, moi, le, le, le but... Pour moi, et je le dis clairement, et ça a toujours été le cas, dans le cadre d'une professionnalisation, le but pour moi, ce n'est pas de me dire « ouais c'est cool, j'arrive à manger des pâtes à la fin du mois en faisant du contenu ». Honnêtement, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, je veux pouvoir garder un confort de vie dans ce que je fais. Et tant que je ne peux pas l'atteindre en, en, en créant ce que… en monétisant ce que je crée, euh, bah, je ne me… ce je n'est pas que je n'approfondirai pas, mais je ne donnerai pas plus à ça euh, parce que euh, j'estime que euh, je, ne, je ne troquerai pas sur mon confort de vie euh, juste pour le simple fait de dire je vais faire des vidéos sur des figurines. Il y en a qui le font et c'est très très bien. C'est très très bien parce que c'est leur, euh, leur chemin, c'est leur kiff, euh, c'est ce qui leur plaît et c'est ce qui les épanouit. Donc c'est génial, je veux dire, le mec qui fait ça et qui réussit, euh, bah déjà je le, je le félicite parce que c'est une belle preuve de, de, de courage d'abnégation et c'est des belles valeurs je trouve et, et c'est super mais c'est pas euh, réellement, moi je le sais c'est pas réellement ce à quoi j'aspire c'est à dire euh, vivre du fait de faire des vidéos sur Youtube euh, je pense que euh, je me lasserai très vite de faire ça de manière professionnelle et euh, et surtout, c'est vers autre chose que j'aspire. Comme je l'ai dit, je pense définitivement être un créateur, quelqu'un très porté sur l'imaginaire. Et c'est dans ce milieu-là que je voudrais développer quelque chose. Et donc, on va arriver sur une période qui va être, je pense, la meilleure période de la chaîne qui... Je vous donne la fourchette. Pour moi, c'est janvier 2021, à mon départ en Guadeloupe, en août 2021. Euh, pour moi, c'est de très loin la meilleure période de la chaîne. Euh, tout simplement parce qu'en janvier, on crée le Creative Wargame Championship, euh, qui a été notre plus grosse performance vidéo en termes de quantité de viewers, de vues, d'interactions, de tout. On a pété nos stats comme jamais en l'espace de trois jours. Euh, en plus, on arrive avec un produit qui est euh, complètement original, qui est créé, pour le coup, par moi-même, en collaboration, évidemment, avec, euh, avec les potes du staff de la chaîne. Euh, avec les potes de la chaîne, dirais, parce que qui dit staff, potentiellement dit rémunération, ce qui n'est pas le cas. Des gens comme Pulkie, comme Aydarian, comme Work sont pas payés par la chaîne, donc c'est plutôt les potes de la chaîne qui m'aident au brainstorm, etc. Mais bon, ce projet-là, il, il, il est construit de toutes pièces. Euh, il est construit de toutes pièces par Creative Wargame et c'est une réussite. Donc l'année commence là-dessus, cette, enfin, cette période-là commence là-dessus. Et ensuite, euh, il y a cette rencontre avec Franck qui arrive avec des moyens auxquels je ne pouvais même pas espérer quelques mois auparavant... Et, euh, et qui, en fait, euh, amène une qualité vidéo, une qualité euh, de montage qu'on n'avait pas atteint. Encore une fois, hein, je vous parle toujours de ce fait de développer plus, de plus en plus de qualité. On n'avait pas atteint ce niveau euh, d'expertise vidéo. Et là, on l'atteint, et c'est absolument génial. Euh, on fait des rapports de bataille qui vont chercher les 20 000, 25 000 vues. Euh, on a une très bonne interaction aussi avec la communauté, avec les joueurs. À ce moment-là, on met en lumière aussi, bah, par le biais du championship, il y a des joueurs et des joueuses que vous découvrez. Je pense évidemment à Aimé, je pense à Lamar, Père Castor, que vous n'aviez pas vraiment vu jouer à cette époque-là, et qui va jouer pour la première fois en live. Des, des joueurs comme Manix, etc. Et ça nous permet aussi de développer quelque chose qu on, qu on, que moi je souhaitais développer, c'était entre guillemets euh, nos têtes d'affiche, c'est-à-dire avoir des joueurs de référence, des spécialistes, et qu'on va... On, comme un promoteur, comme un, un promoteur, je fais souvent le comparatif. Je suis un gros, pour le coup, un gros client de, de l'UFC. Je regarde beaucoup, je suis très sport de combat et je regarde beaucoup les sports de combat. Ils arrivent à créer leur, leur tête d'affiche. En fait, ils créent leur star euh, par, euh, par plein de leviers et, et je, je trouvais ça assez intéressant. Et le but pour nous était aussi de créer nos stars. Euh, ça a fonctionné mais ça nous a échappé euh, là pour le coup bah, c'est aussi le, le fait de ne pas travailler dans un milieu professionnel qui fait qu'aujourd'hui bah, on a réussi à créer ces identités de joueurs mais euh, on n'a pas réussi à les, à les fédérer à Creative Wargame euh, donc en fait bah, c'est... Euh, c est, c est... Alors le travail est intéressant, le travail de développement est intéressant, ça nécessite une interaction particulière aussi avec, avec ces gens-là qu'on a, qu a eu et qu'on a toujours d'ailleurs, hein, je m'entends toujours très bien avec, euh, avec Aimé, avec Pierre Castor, avec Lamar, etc. Et avec les autres joueurs, hein, Zig, Gringo, euh, tous les autres qu'on a mis en, en, en lumière avec la chaîne. Euh, mais on n'a pas... Euh... On n'a pas su cadrer ça, en fait. Moi, je, je n'ai pas su le faire. J'ai pas voulu le faire. En vérité, je pense que ça sert à rien que je développe plus c'est que je n'ai pas voulu le faire, en fait. J'ai toujours insisté pour que les joueurs puissent aller sur tous les médias. Euh, je sais que ça n'a pas toujours été le cas dans les deux sens euh, et que euh, il a été parfois à certains joueurs reproché de vouloir aller chez Creative Wargame euh, où on, on les a un petit peu bridés. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est de l'ordre du on-dit et j'ai pas de... de j'ai pas eu d'interaction directement euh, avec, euh, avec euh, certaines personnes par rapport à, à certaines choses, donc je j'ai pas envie de m'avancer plus que ça là-dessus. Euh, mais euh, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus exigeant sur euh, ce qu'on attendait en retour du fait de euh, mettre des joueurs en lumière. Bon, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, euh, c'est pas grave. Euh, par contre, c'est quelque chose sur lequel on fera attention à l'avenir, vraiment. Euh, voilà pour euh, la parenthèse, mais du coup en janvier, donc championship, ensuite euh, la rencontre avec Franck, du contenu vidéo de qualité, il y a pour moi le meilleur week-end de la chaîne que j'ai passé avec euh, Poulki, Alex de Tabletop Nuts et Trick de Tabletop Nuts, puisque là ça a été un week-end de ouf, euh, on, a reçu, euh, on a reçu des créateurs de contenu qui ont un petit peu explosé grâce à nous euh, parce que euh, pour une raison euh, qui était totalement altruiste, j'avais décidé de les mettre en avant à l'époque où ils commençaient tout juste à créer du contenu et, euh, et ils avaient vraiment euh, été aspirés par l'aura de Creative Wargame et par notre communauté qui les avait de suite mis en valeur parce qu'ils fournissaient du, du bon travail aussi, on va pas se mentir, hein, c'était vraiment euh, le, la qualité des figurines, la qualité de jeu, la qualité d'animation, tout ça, ils, avaient, ils, ont, ils, ont su, euh, ils ont su trouver le, le bon, euh, la bonne combinaison. Ils ont su trouver le bon assaisonnement. Ils se sont bien saucés, les mecs. Et euh, qui a fait qu'ils a... ont proposé de suite un truc de qualité qui a marché. En plus, ils arrivaient en binôme. mais ça, c'était assez original aussi. D'avoir un binôme, on avait toujours eu des identités individuelles. Un gars devant une chaîne. Là, ils arrivaient en binôme. Ça a très bien marché. Et. Euh... Et, euh, et je sais que Alex et Trig ont, ont, ont, été, ont toujours été reconnaissants par rapport à ça. Surtout que comme je vous l'ai dit, c'était totalement altruiste, et pas du tout piloté. Euh, ça m'avait vraiment fait plaisir de, de, de donner un coup de main. Euh, et, euh, et donc, du coup, les recevoir chez moi avec Poulki sur un week-end de tournage, voilà, c'était un très, très bon moment. La vidéo a été appréciée, etc. Et, et, et vraiment, on est sur cette période-là où la chaîne se vit très bien jusqu'au départ. Euh, le départ en Guadeloupe le... qui je pense a laissé la communauté assez déçue c'est un des points majeurs que je veux mettre en lumière dans, dans cette vidéo là parce que je le pense vraiment je pense que la euh, j'irai pas jusqu'à dire qu'une partie de la communauté ou une partie des gens qui nous suivaient le vivent comme un abandon le fait que je parte en Guadeloupe mais pas loin et le comprennent pas euh, et c'est justement là où je n'ai jamais trop communiqué là-dessus et, et je vais le désamorcer maintenant. Il faut que vous compreniez qu'au moment où je euh, demande à partir en Outre-mer, déjà, c'était pas la Guadeloupe que je voulais, justement, ça aurait été la Réunion parce que je savais qu'il y avait un pool de joueurs non négligeable à, à la Réunion qui m'aurait permis vraiment de continuer à développer mon média comme je le souhaitais. Mais du coup, c'est pas moi qui choisis. Euh, on est dans une période qui est euh, fin 2019. Et si vous avez écouté cette vidéo, euh, donc quand, quand je fais cette demande pour me porter volontaire pour partir en Outre-mer, on est fin 2019. Et ça correspond à la période où justement, euh, je veux ouvrir la chaîne et je m'expose à des échecs. Euh, cette, entre guillemets, humiliation de la web série, euh, cette histoire de Kickstarter qui ne fonctionne pas. Il y avait aussi un petit... Uh, Bisbee à cette époque-là avec uh, l'équipe de France qui uh, uh, qui voulait pas vraiment apparaître sur Commander TV uh, pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte. Et uh... Et donc, c'est un moment où je me pensais vraiment lâcher ce média-là, en me dire, oh, vas-y, c'est bon, on passe à autre chose, t'as fait ce que tu à faire, passe à autre chose. Et donc, quand je fais cette demande-là, la chaîne est dans le dur, et quand je dois partir, la chaîne est en phase montante. Et donc, ça génère encore plus bah, un petit sentiment aussi d'amertume de ma part, de me dire, bah, de toute façon, on ne fera pas chemin arrière sur, euh, sur ce choix qui a été de, de, de partir en, en Outre-mer. Et, euh, et donc voilà, et j'arrive en Outre-mer, et il se passe ce qui doit se passer, euh, c'est la galère. C'est la galère la plus totale, je vais vous le dépeindre très brièvement, j'ai une connexion Internet qui est digne de la DSL, donc je mets 5 jours pour, euh, pour uploader une vidéo, je suis obligé d'uploader mes vidéos en partage de communication avec mon téléphone, je ne peux pas liver parce que ma connexion Internet ne le permet pas. Je suis obligé de me mettre sur Discord et ré Franck récupère mon, mon flux Discord live depuis chez lui. Donc, j'ai même pas la main sur ma, mes possibilités de live. -er. Euh, avec ma, mon partage de co, euh, je paye un forfait euh, à, à 80 balles pour avoir 100 gigas d'Internet pour pouvoir upload euh, 4 vidéos dans le mois. Euh, j'ai pas du tout d'environnement pour tourner. Euh, je suis dans un garage au sous-sol. Il y fait 40 degrés. Il euh, n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilation. Euh, à partir de 16h, il y a un, un environnement sonore qui est désagréable au possible. Il n'y a pas de place, c'est poussiéreux. Il y a des voitures qui passent. Il euh, n'y a rien qui va. Globalement, il n'y a rien qui va. Euh, je pensais trouver des joueurs. Et en fait, il euh, y a quelques joueurs qui sont là. Mais j'avais aussi oublié cette part de la communauté qui, en fait, est une majorité de la communauté. Euh, bah, c'est tout simplement les joueurs casus. Euh, c'est le joueur qui fait une partie par mois et ça lui suffit. Et il prend son pied là-dessus. Euh, j'avais oublié que cette communauté, c'était la principale, en fait, parce que moi, dans mon environnement de jeu, j'avais que des, des mecs qui, qui faisaient qui tryhard, en fait, des, des gars qui jouaient trois parties par semaine et qui étaient toujours chauds pour jouer euh, au claquement de doigts, qui étaient là, vas-y, j'arrive, je vais tester l'armée, etc., etc., et là, c'est pas du tout le cas, donc... Euh... Donc, je suis confronté à ça aussi, à cette erreur d'évaluation de ma part, de, de par la, la, la, la, la communauté qui est présente. Euh, je les salue, hein, évidemment, mais, euh, mais c'est difficile, du coup, de, de, de faire des tournages, de faire des parties. Euh, pas de boutique, évidemment, hein, pas de boutique de vente de figurines, pas de boutique de peinture, de modélisme, etc. Il faut tout faire importer pour, euh, pour avoir euh, du matériel. Euh, il faut le faire importer. Euh, tout ce qui est importé ici euh, prend un octroi de mer de 30%. Je me suis fait racketter par les douanes euh, 1000 euros à l'arrivée parce que euh, ils ont euh, fait un octroi de mer sur le matériel de la chaîne. Et comme euh, bah, la chaîne est montée en association, c'était l'association qui avait envoyé le matériel de la chaîne et non pas un déménagement en mon nom propre pour que bah, la, le, la chaîne couvre les frais du déménagement. Et du coup, bah, la, les douanes m'ont raqueté 1000 euros, et j'ai eu de la chance parce qu'à la base, j'ai réussi à négocier, parce qu'à la base, ils voulaient plutôt m'en raqueter 4000 des euros. Je dis raqueté parce qu'ils m'ont fait payer pour du matériel qui était propre, et qu'en fait, le, le déménageur aurait dû me signaler qu'il fallait que je, je, au moins nominativement, je déclare que c'était mon matériel, et non pas celui d'une chaîne et je ne me serais pas fait douiller 1000 balles. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Donc déjà, pour vous dire, ça commence comme ça. Euh, et puis surtout, euh, donc vous avez bien vu l'environnement qui est désastreux pour tourner. J'arrive le 17 août sur une île qui est confinée le 16 août, alors qu'en métropole, ça allait. Donc euh, je suis confiné. Donc euh, rebelote, on repart dans des, des paradigmes désagréables pour tout le monde. Euh, et euh, après un mois et demi de confinement, on s'en suit sur des violences urbaines majeures qui ont bloqué la totalité de l'île pendant encore deux mois. Euh, et donc... Gros grosse position d'inconfort personnel, euh, familial, les enfants, l'école les, c'est pas terrible, c'est compliqué, les profs sont toujours absents, euh, les routes sont bloquées, il y a, y a cours un jour sur deux, il n'y a pas d'activité sociale, bref c'est la galère, je vous, dis, je vous le dis en mille, je ne vais pas vous faire pleurer sur mon sort parce que... Euh, J'ai eu à manger dans mon assiette tous les jours et puis euh, je faisais 15 minutes de voiture et j'étais sur des plages caribéennes. Donc ça, ouais, c'est cool. Mais en contrepartie, à côté, c'est clair qu'on arrive dans une situation d'inconfort intense. Pour la chaîne, c'est dramatique. Pour moi, c'est constructeur. Je ne vais pas trop m'épancher là-dessus parce que j'irai trop loin et je mettrai les pieds dans d'une conversation que j'ai pas envie d'avoir euh, sur une chaîne de wargame euh, mais euh, pour moi ça m'apprend énormément de choses humainement j'ai appris beaucoup de choses mais pour la chaîne c'est une catastrophe ça ne me permet pas de créer de contenu euh, et euh, il se passe ce qui doit se passer c'est que euh, c'est que j'étais un élément moteur ce... j'étais l'élément moteur de cette chaîne-là et j'en ai peut-être pas pris conscience en fait que c'était moi qui mettais en mouvement tout le monde autour de la chaîne euh, et je pensais qu'en fait, en, en mettant un bon coup de mouvement à mon départ, eh ben, tous ceux qui sont en mouvement continuent à l'être. Et en fait non, pas du tout, euh, le mouvement euh, s'éteint au bout d'un moment et donc bah, je commence petit à petit aussi à perdre de l'intérêt auprès des gens qui m'entouraient, ce qui est normal, encore une fois c'est pas du tout un reproche, c'est normal, il euh, y a des gens qui euh, ne prêtent du coup plus d'intérêt pour la chaîne, qui n'ont plus vraiment envie de venir, qui au début commencent à venir chez Work et chez Frank pour faire des tournages de, de rapports de bataille et qui en fait se rendent compte que ce qu'ils venaient aussi beaucoup chercher lorsqu'ils venaient tourner chez Creative War bah, c'était ma présence et ils ne l'ont plus et donc ça ne les intéresse pas forcément. Et donc, on commence vraiment à perdre en fait en, en intérêt auprès des gens qui généraient aussi une émulation au niveau de la chaîne et généraient une interaction avec la communauté. Et ce qui fait qu'on rentre dans une phase qui est la dégringolada de Creative Wargame et qui suit son cours lentement depuis maintenant un an et demi. Ce qui me permet d'arriver tout simplement à la croisée des chemins. Euh, cette croisée des chemins qui était, euh, qui était de se poser la question de est-ce qu'on peut encore évoluer Est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'on a trop faibli et on peut plus euh, redresser la barre euh, Et ça, ça, ça pour le coup c'est une question pour laquelle j'ai actuellement pas de réponse. Euh, Peut-être que vous pourrez me la donner en commentaire, je suis tout à fait preneur, mais actuellement j'ai pas de réponse à ça. Mais en tout cas on est à la croisée des chemins parce que euh, j'ai fait le choix de rentrer plus tôt, je devais rentrer en 2024 et j'ai décidé de rentrer en 2023 pour diverses raisons. Il euh, y a une partie familiale à cette raison. Il y a une partie personnelle à cette raison. Il y a une partie aussi de ce média-là. Les, les trois ont chacun 33% de valeur dans, dans ce choix-là. Mais je rentre plus tôt parce que euh, je sens que la chaîne m'échappe. Je sens que ce projet m'échappe. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de le, de le laisser tomber. Et, euh, et clairement je pense qu'aujourd'hui, je dois me poser la question de « est-ce que je suis capable aujourd'hui de me réinventer ?» Comme je l'ai fait à l'époque du passage de Commander TV à Creative Wargame, alors je ne dis pas que je vais rechanger de chaîne et rechanger de nom, ce n'est pas là le, le, le, le fond du propos, c'est plutôt de me dire euh, comment je vais réussir à me réinventer en tant que créateur de contenu pour ben, rebondir et vous proposer quelque chose de nouveau. Et euh, ça sera ce dernier chapitre de la vidéo. Euh, et vous allez découvrir dans les, dans les prochains mois prochaines années, pro, je pense prochains mois, les prochains mois seront salvateurs euh, vous êtes acteur en fait de ça c'est assez rigolo parce que euh, je, je vous donne une place euh, je vous donne une place certes c'est une place de c'est une place de figurant dans l'histoire de Creative Wargame mais vous avez une place et donc vous, vous vous observez et vous voyez le truc évoluer je trouve ça très chouette en me transposant à votre place pour le coup euh, je, je trouve ça très chouette d'avoir cette place de figurant ou d'observateur et de voir comment évolue un projet puisque peut-être que vous aussi ça vous permet d'apprendre de, des choses, de grandir peut-être aussi qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui observent j'en suis persuadé d'ailleurs je pense qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui observent et suis, qu qui, et, euh, et qui peut-être peut que ça leur apporte aussi quelque chose tout simplement ça leur donne des idées, ça les, ça les oriente et ça j'en suis très content parce que euh, je pense que euh, je suis aussi dans cette étape là où je dois épouser embrasser le rôle du créateur de contenu. Euh, je ne suis pas un grand, grand fan de ce terme, mais de l'influenceur, entre guillemets, et je dois aussi jouer avec ce rôle-là euh, à des fins positives, à des fins positives, c'est-à-dire être capable aussi d'inspirer les gens, d'insuffler du positif. Et, euh, et donc, euh, bah, par le biais de vidéos, par le biais de wargame, Réussir à inspirer les gens dans leur vie du quotidien, ça, je trouve ça très très intéressant. Et c'est quelque chose qui, je pense, sera un axe de travail de Creative Wargame euh, qui va être aussi de se porter euh, un peu plus vers les autres. Bien que je pense qu'on était déjà pas mal porté vers les autres dans certains aspects, mais je pense que il va falloir faire évoluer ça euh, dans, dans, dans, dans les prochains mois. Alors, euh, la croisée des chemins, toujours, on est sur ce chapitre-là, la croisée des chemins, la croisée des chemins aussi parce qu'il faut, il faut faire des, des choix euh, des choix éthiques et des choix stratégiques, euh, qui est de se dire, toujours en gardant ce postulat initial, ce, ce fondement, ce socle de réflexion qui était de se dire, soit on avance, soit on arrête, et honnêtement, hein, je, ça peut peut-être choquer certains, mais je garderai toujours ce, ce drive, ce driver, cette essence-là euh, en moteur, c'est que si j'évolue plus, si ça marche plus, je préfère véritablement arrêter. Mais c'est dans mes mains, le fait de faire marcher le projet est dans mes mains. Je ne suis pas en train de me positionner en vous disant euh, c'est dans vos mains, et je, et je pense même l'avoir à tort déjà fait, de déjà mis dans cette position, de vous dire c'est dans vos mains, c'est vous qui décidez si ça marche ou pas, waouh, je me déleste. Euh, là, ce n'est pas le cas. Là, euh, je vous expose la situation, et je sais que c'est dans mes mains. Et je vous laisse, vous, à votre position d'observateur. Et ça sera à vous de dire, euh, de constater. Ça sera tout simplement à vous, pas à vous de dire. Ça sera à vous de constater si ça marche ou si ça marche pas. Et puis si ça marche pas, ça, c'est l'autre socle dont je ne vous ai pas parlé, sur lequel j'ai toujours construit la chaîne. Et plus que la chaîne, je me suis aussi construit dans bien d'autres aspects. C'était le fait de se dire qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. À tout moment, je pars du principe qu'à n'importe quel moment, je peux dire j'éteins tout. Je stoppe. Et, euh, et garder ce curseur en main au quotidien pendant 4 années et demie, euh, ça a été une pression constante. Mais je pense que c'est salvateur. Parce que je ne suis redevable de rien à personne. Euh, je ne me sens. Je n'ai d'obligation envers personne. Et euh, je suis totalement libre de mes faits et gestes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, certains médias, je ne pourrais pas vous donner les noms parce que je pense que c'est aussi quelque chose de personnel, c'est quelque chose que moi je perçois, euh, je pense qu'ils se sont engagés sur un chemin où aujourd'hui ils ne peuvent plus faire marche arrière. Je le pense. C'est-à-dire qu'ils euh, sont rentrés dans un système de routine qui fait que probablement, je pense, et c'est ce que moi je voulais éviter à tout prix, euh, ils vont se retrouver structurellement dans euh, un, une dynamique qui les a peut-être fait quitter l'environnement qu'ils ont quitté à la base. Euh, ça, je, je, vraiment, j'attire leur attention, si, si les créateurs de contenu me regardent, j'attire votre attention euh, sur, sur cette notion-là qui est de, de, de ne pas euh, transposer les paradigmes qui vous ont fait quitter un environnement professionnel pour aller faire de votre passion votre travail de transposer ces paradigmes-là dans ce que vous faites en tant que passionné et de ce fait euh, retomber, resombrer après plusieurs années dans quelque chose qui, au final, peut-être va ne sera plus une source d'épanouissement. J'attire votre attention là-dessus. Euh, vous prenez ça, si vous regardez la vidéo, vous le prenez comme vous le voulez, euh, vous le jetez à la poubelle. Mais, mais voilà. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'étais très attentif euh, et, euh, et sur lequel j'ai essayé de me protéger un maximum, et je pense que j'ai réussi ce, ce pari-là. Euh, et surtout en me désengageant totalement émotionnellement de, de la chaîne euh, pendant un temps. C'était c'est mon bébé, c'est Commander TV, c'est Creative War Games, c'est mon bébé. J'y mets j'y mets mon temps, j'y mets mon énergie. Euh, c'est euh, j'étais un peu comme ça dessus, quoi, vraiment. Et en fait, euh, il y a un moment où je me suis dit ça ne m'appartient pas en fait, parce que c'est quelque chose que, que c'est de la création de contenu qu'on donne aux autres, et ça ne m'appartient pas en fait, c est, c est, ça appartient à ceux qui se l'approprient et qui le lisent de la façon dont ils veulent le lire. Vous comprenez quand même qu'il y a quand même quelque chose de très artistique, j'espère tout du moins que vous le comprenez, il y a quelque chose de très artistique dans les propos que je vous tiens, que je vous partage, et c'est aussi ce qui m'emmène à, à ce point-là en fait, je pense dans l'évolution que je vais avoir du Wargame et l'évolution que je vais amener dans mon contenu, je veux amener quelque chose de peut-être plus artistique de plus, euh, de plus artistique. Voilà. Je pense que le mot est dit, le mot est lâché. Je veux amener quelque chose de plus, arti de plus artistique. Alors Je ne vous dis pas que je vais partir pour faire une saison complète de web-série. Je vous dis juste que dans ma création de contenu, euh, je veux continuer à amener quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique, de l'ordre de la création. Et si je ne trouve pas ça, je ne pourrai pas continuer. Donc, vous découvrirez, dans, je l'espère, hein, de, de, de, le contenu dont je vous parle. J'espère qu'il arrivera à... à à terme, et j'espère que je vais continuer à driver des projets qui me permettront de développer ça. On est à la croisée des chemins, je me répète, parce qu'il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de cheminements qui s'offrent à moi et qui m'ont emmené ici, des cheminements personnels, des cheminements collectifs, des cheminements... Euh, cybernétique, enfin bref, voilà. Et euh, donc, il y, y, y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais ne pas en laisser de côté. J'aimerais pas finir cette vidéo en, en me disant euh, « Ah mince, j'ai pas parlé de ça. Euh, » Et donc, euh, voilà. Je vous ai dit que je parlerai un petit peu de chiffres et je pense que, du coup, je vais rebondir là-dessus. Je vais parler un petit peu de chiffres, un petit peu d'économie. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde s'est niché dans... On, on va appeler un chat un chat. Hein. Je pense que tous les créateurs de contenu ont rapidement vu que ça marchait pour French War Game Studio, le financement participatif. Je pense que c'est un pari qui a été pris d'ailleurs euh, initialement par Evi euh, euh, par, euh, et que euh, c'est le premier à l'avoir fait réellement, c'est-à-dire à, à structurer, euh, euh, je pense, un, un business plan, un modèle économique autour de ça. Euh, moi, je sais que l'ayant fréquenté un petit peu au tout début de French War Game Studio j'irai pas jusqu'à vous dire que c'était un, un, un bon pote à moi, etc. Mais je, je l'ai côtoyé un petit peu. Et c'est vrai que moi, honnêtement, hein, quand, euh, quand il, il a parlé de ce modèle économique-là, moi, très honnêtement, j'y croyais pas. j'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on pouvait reposer un modèle économique sur le don. Euh, J'ai changé d'avis en cours de route parce que clairement… Et je pense que c'était le cas de beaucoup de créateurs de contenu. Hein. Je pense notamment à ceux qui ont des, des, des, des Tipeee qui leur permet de vivre. Je pense essentiellement à Planet War Game et à Egi TV d'ailleurs. Il y en a peut-être d'autres que, que j'oublie, hein, mais je pense que c'est ces de deux-là les principaux. Et, euh, et, et nous, du coup, euh, bien que maintenant on dérive, mais euh, je pense qu'on a fait un, un peu un copier-coller du modèle économique qu'a qu proposé FWS dans un premier temps euh, et qui a marché. Et, et aujourd'hui, je pense euh, que ce, ce modèle économique arrive à son terme. Honnêtement, je pense qu'une euh, chaîne ne peut plus vivre du financement participatif. Alors, euh, peut-être qu'il y en a qui arriveront à vivre parce qu'ils ont créé ce financement participatif et qu'il continue à perdurer. Mais je pense que pour euh, des médias comme le mien, euh, des médias comme les nouveaux qui arrivent, je pense euh, à, à la Wargame Room, euh, je n'ai pas d'autres médias en tête, de, de médias qui veulent vraiment professionnaliser, mais je pense que le financement participatif est un, est un levier sur lequel je ne me reposerai pas, euh, parce que tout simplement, déjà, vous êtes redevable. Honnêtement, vous êtes redevable aux gens qui vous donnent. Il y a un... Alors, vous ne l'êtes pas, peut-être pas obligatoirement, mais moi, très rapidement, alors là, du coup, c'est très personnel, ce qui fait qu'il faut mettre en perspective les propos que je tiens par rapport à mon avis. Euh, donc, du coup, c'est pas objectif du tout, en vérité, c'est que moi, j'ai trouvé très rapidement, je me suis senti redevable aux gens qui donnaient sur Tipeee. Et, euh, et donc, je suis rentré dans un espèce de cycle qui était de... de se. d'avoir un, une plateforme de financement participatif, mais en fait, de ne pas l'utiliser comme tel. Et je pense que ça a été une erreur de ma part j'ai pas j'ai pas euh... parce que je pense que je suis pas fait pour ce, ce mode de financement je pense que c'est pas c'est pas mon monde c'est pas fait pour moi euh... et du coup je ne me suis pas retrouvé vous avez vu très régulièrement j'ai fait du contenu privé sur Tipeee etc, etc. Euh, je pense c'était ça pour le coup je pense c'était une bonne solution puisqu'on a atteint on a réussi à atteindre euh, des, des, des niveaux sur Tipeee qu'on qu n'a jamais atteint en proposant du contenu privé euh, je vais vous donner les chiffres très simplement on a atteint 360, 380 tipeurs mensuels à la fin, euh, juin, juillet, août 2021, avant mon départ, parce qu'il y avait du contenu privé sur Tipeee. Donc, ça a ramené des tipeurs. On était à 360, 380, ce qui équivalait à peu près 2000 euros de revenus. Donc Je vais, je vais le rappeler, et c'est important parce qu'on euh, parle d'argent, donc il faut aussi euh, euh, il faut parler d'un point de vue légal et d'un point de vue structurel. La chaîne, elle est montée en association. Donc, je ne gagne pas d'argent sur la chaîne. L'argent, il permet d'avoir euh, l'argent des types, l'argent aujourd'hui des affiliations et d'autres sources de revenus, permet d'avoir de l'argent sur les comptes de la chaîne, de pouvoir développer de projets, de pouvoir faire des choses accessoirement, on ne va pas se mentir euh, de défrayer. Moi, quand aujourd'hui, j'achète une armée, euh, quand euh, ça m'est arrivé de dépenser 500, 600, 700 euros de figurines pour la chaîne, je ne sors pas mon argent. C'est hors de question. Je sors, je sors l'argent de l'association. Puisqu'à côté, je ne gagne pas ma vie avec euh, ce que je crée. Je, je ne touche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'argent qui passe du Tipeee au compte de l'association et du compte de l'association à mon compte, sauf quand c'est pour me défrayer. Mais du coup, je ne gagne, je gagne pas d'argent. Et euh, par contre, cet argent a été utilisé pour bah, payer des professionnels. En l'occurrence, quand, euh, quand je faisais intervenir Franck sur certaines vidéos, euh, bah, cet argent-là me permettait de rémunérer un professionnel, ce qu'on peut faire avec une association. Le professionnel nous facture et l'association paye le professionnel. Voilà. Euh, et, et donc, à ce, à ce moment-là de la chaîne, je vous parle de cette période-là où on était très haut sur Tipeee, on était à, à peu près à deux, allez, entre 1800 et euh, alors à peu près 1800 de, de revenus sur Tipeee, ils ont été à 2000 euros et il y a, y a 8%, 8, de, y a 8 de, de, de frais je crois sur Tipeee, donc ça, ça avoisinait les 1800 euros, ce qui était très bien, ce qui était très bien comme je vous le dis, euh, en fait on peut se dire waouh tu gagnais 1800 euros en, en faisant des vidéos de Wargame, euh, même un peu plus parce que derrière on rajoute les affiliations, sauf que quand tu professionnalises mon poteau, euh, ben, il faut payer l'URSSAF, il euh, faut payer les impôts, euh, quand tu pars en congé tu ne gagnes pas d'argent la retraite tu économises pour toi même donc en fait tu te rends compte que quand tu gagnes 1800 euros en faisant des vidéos si tu es sur un statut d'auto-entrepreneur ou si tu es sur un statut d'entreprise de, de, de, ben, en fait c'est très peu et moi je, comme je vous l'ai dit euh, moi, pour moi c'était clairement pas assez c'était clairement pas assez parce que ça ne permettait pas de vivre correctement euh, vivre dans le confort de vie pour lequel je me suis battu euh, C'est-à-dire je travaille depuis l'âge de 17 ans et, euh, et euh, j'ai 36 ans et je travaille toujours. J'ai pas fait euh, une semaine de chômage de, de toute ma vie. Euh, donc euh, j'ai travaillé pour m'offrir un confort de vie qu'aujourd'hui j'offre à ma famille. Euh, et et j'ai pas du tout envie de troquer ça pour faire des vidéos sur le jeu de figurines. Comme je vous l'ai dit, parce que essentiellement, je pense que je ne suis pas amené qu'à faire ça. Euh, voilà, pour vous donner les chiffres, donc je vous disais, on était sur un, un Tipeee qui ramenait 1800 euros, euh, là, euh, actuellement, on est sur un Tipeee qui est passé de 360 tipeurs à moins de 200 tipeurs, on doit être aux alentours de 190 tipeurs, et la chaîne gagne 900 euros par mois, et euh, c'est bien, je pense que c'est correct pour ce qu'on fait, euh, on, on s'efforce de continuer à vous proposer du contenu, régulièrement, des reviews, des interviews de joueurs, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, euh, des live Twitch avec du jeu, etc. Je pense que c'est bien, ça veut dire que ça nous permet de, de construire encore une fois un petit capital qui nous permet d'engager des frais sur des choses. Bah, là, euh, vous l'avez vu, il y a eu des championships, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Euh, quand moi je dois venir, je dois prendre un billet d'avion. Un billet d'avion, c'est entre 600 et 1000 euros. D'ailleurs, maintenant, ça avoisine plus les 1000 euros avec l'augmentation des prix. Bah, c'est pareil. À partir du moment où je me paye un billet d'avion pour revenir pour la chaîne, vous, vous doutez bien que c'est pas moi qui me paye le billet d'avion, c'est la chaîne. Donc, en fait, euh, avoir, euh, avoir, on va dire, euh, un, un, pas un pool économique, mais avoir de, bah, tout simplement de l'argent à disposition pour développer des projets, c'est indispensable. Surtout quand on a des projets, euh, quand, on veut faire, quand on veut monter en qualité. Ce qui est indispensable, comme je vous l'ai dit, pour... On s'y retrouve, hein j'espère que j'arrive je, je, à vous amener là où je veux vous amener. Euh, je ne veux vous amener nulle part d'ailleurs, mais j'arrive à vous faire cheminer avec moi, tout du moins. Euh, et ben on a, on a besoin aussi de construire, un, de construire une stabilité économique si on veut évoluer. Euh, si je veux continuer euh, à vous faire des trucs stylés, euh, à, monter en à monter de la qualité vidéo, à avoir de nouvelles caméras, etc. etc. Bref. Donc, euh, j'en étais au financement participatif qui périclite pour nous. Je pense que ça périclite pour beaucoup d'autres et qui, à mon sens, n'a plus vocation à évoluer. Honnêtement, euh, la communauté aussi, elle a trouvé ses repères sur la création de contenu. Il y a eu cette période-là, je pense, qui est 2018 jusqu'à 2020, 2021, où la communauté était friante du contenu YouTube parce que ça a ramené plein de gens vers le jeu. Et je pense que tous les médias ont joué leur rôle sur le fait de ramener des nouveaux joueurs dans l'univers, etc., etc. Et je pense qu'on a atteint aussi un, un niveau de satisfaction de la part de, de, de, de notre public euh, qui aujourd'hui, en fait, euh, a moins besoin de jouer par procuration, a moins besoin de vivre le, leur passion du wargame par le levier média, a moins besoin d'être accompagné pour assumer leur, leur, leur statut de wargamer. Je pense qu'aussi, ça, c'est une frustration qu'on que, qu a un peu tous, qui était un petit peu la, la, la honte euh, de, de jouer à, à des jeux de figurines euh, en tant que même parfois ados et après jeune adulte euh, le, le, le côté un peu insociable que ça pouvait projeter, euh, je pense qu'on on, l'a un petit peu tous vécu à moindre niveau, on va dire. Mais je pense que le, la, la médiatisation, le, le, le, le développement de, de milieux compétitifs, le, la mise en lumière aussi de joueurs qui s'assument pleinement, euh, a permis aussi à plein de monde de s'assumer pleinement et de, de dire maintenant aujourd'hui je joue à des jeux de figurines, euh, ouais, qu'est-ce qu'il y a quoi, tu vois euh, et, et moi c'est le cas, hein. aujourd'hui euh, typiquement quand j'arrive dans un nouvel environnement professionnel j'ai aucun... là où avant j'aurais eu un frein, aujourd'hui j'ai pas honte de dire ouais je vois des jeux de figurines, c'est un peu comme des jeux de société plus grande échelle, à sortir une table de jeu dans mon garage à, à la vue de tous les collègues avec lesquels je travaille et puis qui passent et qui me voient jouer au jeu de figurines il euh, y a, a peut-être eu, je dirais il y a, a, a peut-être euh, 8 ans de ça j'aurais vraiment pas osé le faire mais du coup je pense qu'il y, y a un certain un... Un certain cap qui a été passé par beaucoup de gens et qui, du coup, euh, ont moins besoin de, de, des médias euh, pour, pour, pour assumer ça, cette, cette, cette posture de wargamer. Et euh, ce qui fait que bah, là où il y a eu beaucoup de dons pendant un temps, je pense qu'aujourd'hui, ça commence vraiment à se dégonfler, ce qui est normal. Hein. On ne peut pas reprocher aux gens de, de ne pas donner, surtout dans un contexte économique dans lequel on vit, où c'est de plus en plus dur pour tout le monde, où euh, il faut se battre. Il faut se battre aujourd'hui pour, pour gagner de l'argent, pour vivre dignement, il faut se battre. Et, euh, et voilà euh, et ce qui fait que euh, nous très rapidement aussi moi je suis parti vers les affiliations là pour le coup là où je vous disais je pense que euh, FWS avait été je pense un peu précurseur dans le financement participatif pour un média euh, je pense que nous on a été précurseur pour ce qui était des affiliations euh, puisque bah, on va être honnête on a, on a fait des affiliations très tôt avec la chaîne avec Grand game et My Scénari. Ça a bien marché pour la chaîne ça nous a permis encore de financer plein de choses. Euh, mais euh, euh, bah très rapidement aussi, il y a plein de gens qui, qui ont décidé de, de faire de même. Ils ont raison. Encore une fois, je, je ne veux vraiment pas qu'on me fasse dire à travers cette vidéo ce que je pas dit. Euh, ce que je dis, c'est que nous, on a… J'ai réfléchi à, à une, exploita une exploitation économique différente de ce que les autres faisaient. Je pense que tout le monde a vu que c'était intéressant et du coup, bah, ça a attiré l'œil de, de ceux qui, qui pouvaient aussi le faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je prends euh, My Ubi Place. Euh, sur My Ubi Place, on retrouve, euh, on retrouve énormément de créateurs de contenu. Euh, C'est bien. Euh, C'est bien. Euh, moi, je, je suis content aussi de voir que, euh, eh ben, que euh, encore une fois, on, on, on, on drive des projets qui en inspirent d'autres. J'en suis très content. Je serai toujours content de ça, en vérité. Même si ça doit nous coûter un, dans, un autre, dans un autre sens, parce que forcément. Le fait qu'on ait euh, Iggy TV et les Planet Wargames sur MyObiPlace, euh, Squiggard aussi d'ailleurs maintenant, sur MyObiPlace, forcément ça divise les affiliations. Il y a des moments où peut-être sur MyObiPlace, là où euh, quand vous achetiez vos boîtes de Job Sigmar, vous les créditiez à Creative Wargame. Bah, quand vous allez acheter vos boîtes de Job Sigmar, vous allez peut-être maintenant plutôt les, créater, les, les créditer à Squiggard parce qu'il euh, qu est créateur de contenu dans le domaine et que vous vous y retrouvez plus. Donc ça divise notre intérêt économique je pense, dans une certaine mesure, parce que aussi chacun amène sa communauté, donc ça peut marcher dans les deux sens. Euh, mais moi, je constate au niveau des affiliations que depuis qu'on a plus de monde sur les affiliations MyObiPlace, forcément, on perd en revenu. Euh, mais je suis quand même content qu'on initie des choses, et je suis content que... d'inspirer les autres. C'est surtout ça, je pense. Euh, et c'est là où, euh, je vous disais en tout début de cette vidéo, il y a, y, a, y a eu des versions de cette vidéo qui ont été faites avec de l'aigreur et qui ont été faites avec un manque de maturité, et euh, aujourd'hui, j'arrive devant vous avec, je l'espère, plus de maturité en vous disant que euh, euh, si c'est pas là qu'on si si qu se développe, c'est que c'est pas là qu'on doit être, tout simplement. Euh, j'en ai parlé dans un live il n'y a pas longtemps euh, où j'ai recevé Salisia et j'en ai parlé plutôt en fin de live. Il n'y avait, avait plus grand monde, mais j'ai senti que j'avais besoin de le verbaliser euh, sur le, le jeu compétitif, notamment le jeu d'équipe. On a couvert le jeu d'équipe, clairement, on a été les, les, les premiers à le faire à couvrir un calife, à vous expliquer ce que c'était qu'un D1, à vous expliquer ce que c'était qu'un appareillement, etc. etc. Euh, ensuite, il y, y a la structure FWS qui, elle, a, a, a proposé sa vision professionnelle et ses outils professionnels au profit de, de la communauté compétitive. Et ça a très bien marché, euh, ce qui est très bien. Ça a pu développer vraiment une vision d'une équipe de France, euh, le covering, le coverage je ne sais pas comment on appelle ça, mais le, le, la couverture médiatique euh, qu'ils ont proposée sur l'ETC 2019 et là tout particulièrement sur l'ETC 2021, et je pense que ça a été la même, je n'ai pas trop suivi euh, ce qu'ils ont fait sur AOS, mais euh, a été vraiment d'une grande qualité, je pense qu'il faut le dire, il faut, faut vraiment le reconnaître. Euh, et, et ils ont fait énormément de bien à cette communauté. Euh, la contrepartie négative pour nous, c'est qu'en fait, on perd énormément du coup quand... quand euh, quand FWS s'impose aussi fortement et avec un, un niveau d'expertise, un niveau de moyens que nous, on n'a pas, euh, je ne pas que nous, ça nous décrédibilise, mais du coup, c'est très difficile pour nous derrière de, euh, de continuer à initier des choses. Et c'est là où je me positionne aujourd'hui. Je me serais peut-être positionné d'un autre point de vue et j'aurais été peut-être plus... Euh, plus, pas agressif, mais plus rentre dedans à une période, et là, je ne le suis pas du tout, euh, parce que euh, je pense qu'en fait, c'est peut-être plus notre place. Je, je, je m'explique un petit peu. On a couvert le jeu d'équipe, on, euh, on, on a couvert les, les qualifs. Je pense qu'on a été des acteurs, euh, des acteurs importants de, du développement de la scène compétitive. Et je pense qu'on euh, ne nous l'a jamais vraiment rendu euh, parce qu'il y a toujours eu le spectre d'un média plus fort que nous sur le truc euh, et, et je pense aussi notamment à la FEC et, et je vais en parler un petit peu et je ne veux pas que ça soit mal pris, mal interprété encore une fois, notamment le, le, le bureau de la FEC moi je n'ai jamais vraiment trop senti que euh, la FEC et le bureau de la FEC valorisaient ce que nous on faisait en fait j'ai très vite senti plutôt qu'on était un... Un, un, un caillou dans leurs chaussures dont ils, se, dont ils aimeraient se passer parce qu'ils aimeraient plutôt qu'on ait que un gros média comme FWS qui s'occupe de couvrir ça euh, et que nous en fait, euh, moi j'étais trop, euh, trop dans mon délire euh, euh, j'étais pas en, en phase avec ce qu'eux étaient en train de, de, de préparer euh, et, euh, et du coup je me suis toujours perçu un petit peu comme le caillou dans la chaussure fort à être constaté que Quoi qu'il en soit, quand on regarde les choses avec objectivité, avec recul, euh, je pense que de leur côté, le pari est réussi. Et je pense que c'est une réussite quand on voit un Calife à, je ne sais pas, 70 équipes, avec des ligues, etc. Ils ont vraiment fourni un super travail et je, vraiment, je les, je les en félicite encore une fois parce que, très honnêtement, quand moi je suis rentré dans le calife en, le format Calife en 2014-2015, c'eût été quelque chose de ce genre-là que j'aurais aimé, euh, auquel j'aurais aimé participer réellement euh, j'en ai pas eu l'occasion parce que la chaîne a fait que euh, peut-être que ça changera à l'avenir peut-être que je vais proposer autre chose peut-être que quand je vais revenir j'aimerais revenir aussi en tant que joueur je, je ne m'avance pas là dessus en l'état je pense que le travail qui a été fait est, est un très bon travail je pense que le résultat est là et c'est vraiment cool mais je pense que euh, creative war game a pas sa place en fait, moi, je ne trouve pas du tout ma place. Creative wargame Game, et tout particulièrement moi, en tant que créateur de contenu, je ne trouve pas ma place. Je ne me vois pas en fait courir derrière les joueurs pour avoir euh, l'exclusivité sur l'analyse des listes. Je ne me vois pas courir après les joueurs pour avoir euh, l'exclusivité sur un, un interview après, euh, après une game. Euh, je ne me vois pas le faire, en fait. Et, euh, et, et comme je vous le dis, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Je préfère laisser ceux qui savent le faire le faire. Qui le font tout du moins mieux que moi en plus. Euh, donc, euh, donc en fait, le, le, le postulat, il était là et c'est que dans, dans le, sur le format d'équipe, moi, je pense, en tant que média, j'ai plus ma place. Ce qui me laisse aussi, me laisse à me mettre beaucoup en question sur qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais C'est quand même aussi ce qui m'a poussé à faire du contenu, c'était le compétitif. Le compétitif par équipe, parce que c'était là-dedans que j'étais. Euh, et en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que je n'y ai plus ma place. Ce n'est pas une impression d'ailleurs, je pense que je n'y ai plus ma place en tant que média, je, je mets bien l'accent le, le, là-dessus, en tant que média, je pense que je n'y ai plus ma place. Euh, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce que la communauté, elle attend aussi Creative Wargame pour ça, pour la mise en lumière de joueurs, pour l'aspect métagame, etc., etc. Bien que je vous parle de la croisée des chemins, et je pense que dans cette croisée des chemins, euh, on ne doit plus s'orienter exclusivement que sur le jeu compétitif, ce qu'on a fait pendant un temps, j'y suis revenu, j'y suis reparti, je me suis toujours un petit peu cherché aussi avec cette chaîne, n'étant pas un professionnel du domaine. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire l'erreur d'exploiter de, le wargame comme uniquement un vecteur de jeu compétitif, mais plutôt dans sa, dans sa globalité. Mais on doit continuer à rassasier aussi cette communauté qu'on a créée, une communauté forte qu'on a créée autour de nous, qui, a, qui aime ça, qui en veut. Euh, et c'est aussi cette communauté qui trouve, euh, je pense, écho et qui, qui a pourrait À certains égards, s'identifier à travers le pour le coup l'influenceur le, le, tour hop euh, et du coup, on doit aussi la garder euh, parce que parce que c'est pas on doit la garder, c'est moi je veux la garder parce que c'est là-dedans que je kiffe, c'est là-dedans que je pratique mon wargame et c'est là où, où je vous ai dit, j'ai parlé dans ce live là. Euh, je pense que notre place elle est de développer autre chose, quelque chose de nouveau. Et à ce jour, moi je pense que euh, on a un vrai travail à faire, il y a un vrai travail médiatique et un vrai travail de développement communautaire à faire autour du circuit solo il faut y aller avec des pincettes, tout simplement parce que je pense que il euh, y a dans cette communauté, moi, c'est pas mon cas, je ne suis pas quelqu'un de sensible et je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel. Euh, donc, ça, on peut y aller, on peut se rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y en a qui ne le vivent pas du tout comme ça, et euh, moi, j'ai eu... Je pense, j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça sur ma gestion humaine, ma gestion des relations humaines par rapport à ça, parce que euh, j'ai toujours été très rentre dedans, euh, rien à secouer. J'en ai toujours rien à secouer, je vous le cache pas. Euh, c'est ma politique, je vous le dis, prêt à tout perdre à n'importe quel moment. C'est un c'est un socle de un socle de vie. Tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, mais c'est pas le cas des autres. Et en fait, je dois pas moi euh, transposer mes paradigmes et ma, mes valeurs de vie aux autres, les imposer aux autres. Donc, je dois aussi manager avec ça, euh, avec les égaux de chacun, etc. Et donc, je vais être vigilant aussi parce que je ne veux pas froisser. Je veux pas que les gens se disent, je viens avec… Je vais faire du développement de la scène solo au compétitif parce que je veux court-circuiter la FEC, parce que je veux court-circuiter le jeu d'équipe, parce que je veux court-circuiter FWS, etc. C'est etc. important que le curseur soit mis au à sa juste place et qu'il ne soit pas interprété. C'est pour ça que c'était vraiment, vraiment important. On est à la croisée des chemins. Moi, je veux faire quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau. Et pour ça, je veux le faire bien, je veux le faire propre. Je ne veux pas qu'il y ait d'interprétation. Je ne veux pas qu'il y ait des rancœurs, il y ait des amertumes. Donc, je me dois de parler. Je, et je pense que cette vidéo trouvera écho chez ceux qui ont besoin d'entendre cette vidéo-là. Et, euh, et, et c'est important du coup de, de, de, de, de le dire que ce projet-là, il va être fait avec finesse et délicatesse. Il est là pour amener quelque chose supplémentaire à la communauté. Il n'est pas là pour refroisser des égaux. Il n'est pas là pour déstabiliser des gens qui sont en place. Le but est réellement de continuer le développement de notre communauté là où il n'a pas été fait, c'est-à-dire le circuit solo. Alors là, là, je vais très brièvement, et je, je m'étais vraiment imposé le fait de de ne pas faire trop de pubs, bien que je vais devoir quand même vous placer un petit peu mon lien d'affiliation pour My Hobby Place. Je, voulais pas faire, je ne veux pas faire trop de pubs sur cette vidéo-là. Euh, je vais euh, épauler, on va dire accompagner, l'équipe du French Tournament Circuit, le FTC qui est une organisation professionnelle qui veut se développer en France sur l'organisation de tournois solo. Et j'aimerais, euh, avec mon média, pouvoir les accompagner. Donc on va travailler dans ce sens-là avec nos chaînes Twitch. Ils ont d'ailleurs leur premier événement, l'inaugural, hein, le premier tournoi solo à 80 joueurs qui a lieu en Ile-de-France le 17 et le 18 décembre 2022. Euh, on va streamer la journée du dimanche on streamera les deux tables, enfin la table finale sur la demi-finale et la finale on va streamer ces, cette compétition là pour commencer à donner aussi de l'envergure donner de l'ampleur, donner envie aux gens de jouer et de se déplacer en tournoi solo, je connais aussi les restrictions qu'impose le tournoi d'équipe, le fait de monter une équipe, d'avoir des joueurs dans son environnement etc c'est etc., pas toujours facile et, euh, et de ce fait, euh, de ce fait euh, je pense aussi que le tournoi solo va permettre d'amener des joueurs vers le tournoi là où ils étaient un petit peu bloqués sur le fait d'aller dans des ligues etc etc donc, euh, on va aider vraiment au développement de, de, de, de ce format-là, mais pas que, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je, je vous ai aussi euh, mis en avant l'initiative de Balzellut TV, qui est un support communautaire qui permet de, euh, de, de, bah, de, de réunir des gens autour de tournois TTS. Donc, euh, ça aussi, je pense que c'était intéressant de le développer pour permettre aux joueurs d'accéder à des ligues, etc. etc. Et euh, pas à des ligues, à des, à des, à des, des championnats. Donc, on va aussi aider Balzébut à se développer et puis soutenir le truc, donner de la visibilité au projet. Il y a d'ailleurs vendredi 2 décembre, vendredi 2 décembre, on diffuse sur Twitch la finale du tournoi Islander. Donc, c'est cool. Ils ont accepté de laisser notre chaîne diffuser la finale. Donc, c'est du jeu TTS. Je sais que ça rebute certains, mais pour ceux qui aiment le jeu compétitif, c'est très intéressant. Donc, voilà. Et on va soutenir d'autres d'autres initiatives, et c'est pour ça, vraiment, j'invite ceux qui, qui aimeraient avoir notre soutien, euh, bah, nous solliciter. Alors, je ne dis pas qu'on va soutenir tout et tout le monde, parce qu'il y a des enjeux économiques, encore une fois. Euh, évidemment, à partir du moment où on engage des moyens, on engage des ressources, on engage des gens, euh, bah, il faut qu'on puisse les payer, il faut qu'on puisse les rémunérer, il faut que quelqu'un, je vous donne un exemple, il faut que quelqu'un comme Franck, qui se déplace pendant toute la journée du 18 décembre, pour mettre des moyens en place de streaming, etc., qui va streamer toute une journée, qui va mettre les moyens, on va mettre les moyens pour. Enfin, lui, il va mettre sa disponibilité au profit de la communauté pour que vous puissiez avoir une retransmission de, de, de, de jeux compétitifs. Il faut qu'on puisse payer cette personne. Je pense que c'est indispensable, parce que sinon, en fait, on ne on, on, on, on peut, peut pas prétendre à attendre quelque chose de qualitatif. Euh, si derrière on demande aux gens de quête des bénévoles, de quête des volontaires et de, de leur donner un sandwich un retour et une bière, ça moi je, je ne veux pas le faire donc, euh, donc voilà euh, et ça nécessite c'est là où je voulais en venir ça nécessite, un, ça nécessite un, une réflexion économique sur les projets qu'on emmène et donc euh, c'est euh, pas, euh, pas un projet de la fête à nos on va donner de la visibilité à tout le monde on est content d'être heureux c'est pas ça le but, le but c'est de, ré, de réussir à structurer et de réussir à développer, et de réussir à faire toujours de mieux en mieux dans, dans, dans ce pourquoi on œuvre. Ça, c'est pour l'aspect compétitif. Le format d'équipe, je pense, je pense ne pas vous en dire plus, parce que je suis encore en réflexion sur certaines choses. Euh, vous découvrirez au fur et à mesure. Je vous invite vraiment, hein, si, euh, si vous suivez ce, ce petit podcast assidûment, si ça vous intéresse, euh, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Instagram et sur Discord. J'essaie vraiment d'y partager l'actualité de la chaîne, la vie de la chaîne, de, de faire interagir les gens les uns avec les autres. Euh, et, et nous, ça nous permet aussi d'avoir des leviers de communication pour faire après du développement derrière. Quand on veut parler de certains projets qui nécessitent un financement, eh ben, on peut le faire. Donc, c est, c est, ces réseaux-là sont hyper importants pour la chaîne Instagram, Discord. J'avais un Facebook, mais on va dire que je vais le mettre dans le lot de toutes les merdes qui m'est arrivé depuis que je suis ici. Euh, les inondations euh, la douane qui me douille euh, le, le Facebook qui se fait raise euh, euh, perte de destruction de matériel euh, avec les inondations bref je n'ai pas, pas envie de faire pleurer dans les chaumières ce n'est pas du tout la politique de la maison euh, je pense avoir fait le topo honnêtement je pense vous avoir tout dit vraiment vous avoir tout dit euh, vraiment vraiment vraiment voilà, je serai prêt à, à la limite, ce que je ferai, c'est que je répondrai à toutes vos questions en commentaire, je suis prêt à prendre toutes vos réflexions, euh, toutes vos remarques euh, objectives et saines, quelles qu'elles soient, vraiment, euh, et, et je vous le dis, hein, euh, j'en ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec Vincent de Planet Wargame que je salue, euh, qui, qui fait partie euh, aujourd'hui, euh, très honnêtement hein, Vincent, je ne le, le connais pas, euh, mais euh, il fait partie des, des, des visages du, du Wargame que j'apprécie le plus en France, honnêtement, sans le connaître. Et j'ai eu euh, une discussion de, assez longue sur Discord avec lui il n'y a pas longtemps, on s'est fait, un, on fait une, une visio de discussion, je ne sais plus si c'était qu'audio, je ne sais plus, peu importe. Et, euh, et je lui disais vraiment que on, nous, on avait, euh, on avait réussi à fédérer une communauté qui était très forte, mais qui était aussi parfois très anxiogène et que euh, très, très régulièrement, j'ai fait l'objet de commentaires Très désagréable de, de remarques, très désagréable sur la création, sur le, sur le contenu, etc. Je vous mets vraiment en garde, et là je pense que je, je, je pense prêcher pour la paroisse de tous les créateurs de contenu. Je vais vous donner un exemple. Euh, je me suis battu la dernière fois pour faire une vidéo assez rapidement avec le nouveau Codex Astra Militarum. Ça m'a demandé beaucoup de temps, ça m'a demandé beaucoup d'énergie de lire le Codex plusieurs fois pour ne pas faire trop d'erreurs de jeu. Euh, comme je vous le dis, j'ai personne dans mon environnement de jeu, je suis tout seul, j'ai réussi à faire venir un joueur, c'est un tournage, j'ai pas la clim dans l'espace où je suis, etc. C'est inconfortable, mais je me donne pour vous produire du contenu. Et, euh, et donc, quand, quand tu publies ton contenu et que dans les premières remarques, il y, y a un gars, et, et je sais qu'il pense pas à mal quand il fait ça, mais il se met pas à la place de la personne qui lit le commentaire. Quand le mec, le premier commentaire qu'il met, euh, c'est. Euh, euh, « Grabé euh, euh, y en a Yonamar » de tous ces anglicismes, euh, c'est insupportable. En fait, quand euh, dans les premiers commentaires que tu as sur les 20 heures de travail que tu as pas béné bah, bénévolement, parce qu'il y a un retour sur les affiliations, euh, ça peut peut-être générer un peu de dons, etc. Euh, et puis, c'est un, un développement économique derrière. Mais quand le premier retour que tu as sur les 20 heures de travail que tu as fait, alors pas le premier, mais dans les premiers retours, tu lis ça. Euh, j'ai beau être très détaché émotionnellement et, euh, et très dur à toucher, parce que très vif, mais euh, très dur à toucher, euh, celle-ci me fait chier en fait. Et j'ai répondu avec euh, très cordialement à la personne, hein, d'ailleurs si elle regarde, euh, je, je lui en veux vraiment pas, mais je lui ai dit, euh, peut-être sois plus délicat dans ta façon d'interagir, parce que oublie pas que derrière, il y a une personne qui a travaillé 20 heures et qu'elle te donne une vidéo pour laquelle tu n'as pas besoin de payer pour la regarder, et, euh, et peut-être... Euh, bah, Mets pas de commentaire à la limite, si c'est pour mettre ça, garde-le pour toi, je pense que c'est pas nécessaire que, le, que, que ça soit la seule chose, ou alors si tu, si tu dis, donne des points positifs, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un point négatif qui ressort de la vidéo, la vidéo est insupportable parce qu'on on utilise des anglicismes, c'est pas le cas, et je pense que même pour la personne qui met ce commentaire-là, c'est pas le cas en vérité, mais... Il euh, y a, ben ça après c'est le jeu de YouTube, hein, mais mais aussi c'est notre notre responsabilité de le de pas en fait le, le, le, le banaliser et de dire aux gens arrêtez de mettre des commentaires dégueulasses sous les vidéos. Ne faites pas ça. Euh, et, et, et quand vous mettez un commentaire, si ça peut être, mettez-vous à la place du créateur de contenu en fait qui va lire votre commentaire. Donc voilà, et, et, essayez de, de ne pas être blessant et vraiment je presse pour la paroisse de tous les créateurs de contenu là pour le coup, quel qu'il soit dans quelques domaine qu'il soient, soyez vigilants quand, quand euh, vous commentez parce qu'en plus sur, sur les forums, sur les trucs comme les commentaires etc. on n'a pas l'intonation, on n'a pas le, le second degré, on n'a pas tout ça et ça peut être interprété de la mauvaise façon, voilà, voilà où je voulais en venir. Et donc, dans cette discussion avec Vincent de Planet War je disais que nous, on avait une communauté qui était assez dure avec nous, euh, qui, qui était très intransigeante, euh, et, euh, et qu'il fallait, euh, bah, fallait manager avec. Euh, et, euh, et du coup, voilà. Et je ne sais pas pourquoi je voulais vous dire ça, mais je l'ai dit. Euh, et je suis content que j'arrive à finaliser ces propos là-dessus, en fait, sur le fait de soyez, soyez, euh, soyez bienveillants vis-à-vis -vis des créateurs de contenu, euh, quels qu'ils soient. Euh, et soyez bienveillants avec les autres, de toute façon, de manière générale, quelque... quoi que. Quoi qu'il en soit, dans quelques relations, euh, quelques relations que ce soit. Voilà. Et je vous disais dans les commentaires, euh, mettez, voilà, euh, mettez ce que vous pensez de cette vidéo, euh, mettez ce que vous pensez de la croisée des chemins. Euh, J'aime beaucoup discuter de mon contenu avec les autres, j'ai toujours été très à l'écoute, très, très à l'écoute de, de ce que je propose, parfois trop. Parce qu'à entendre ah, « tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça », bah, souvent après, on ne sait plus quoi faire. Donc après, il y a moins faux faut trancher. Euh, Rappelez-vous aussi que le, le, le créateur de contenu amène aussi une expertise, amène aussi euh, une vision et une expérience que le, le viewer n'a pas. Donc c'est vrai que parfois, vous pouvez vous dire « Ah, ben moi, je ferais plutôt ce type de contenu-là. Ah, ben moi, je le ferai comme ça, moi, je le ferai comme ça, etc. » Dites-vous que quand vous, vous aussi, euh, vous observez les choses de ce point de vue-là, vous n'avez pas tous les leviers en main, vous n'avez pas toutes les vous n'avez pas tous les, euh, toutes, les, toutes les données de l'équation. Voilà. J'espère vous avoir justement transmis par cette vidéo plus de données à l'équation qui est Creative Wargame. Euh, je pense aussi avoir trouvé le titre de cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Et le titre de cette vidéo sera donc euh, La croisée des chemins. Est-ce la fin de Creative Wargame euh, Comme je vous le dis, je l'espère pas. J'espère pas. Euh, on a besoin aussi d'un soutien économique. Je pense que dans la version optimisée de Creative Wargame que je prévois, il y aura du contenu euh, privatisé. Je pense que c'est indispensable pour le développement économique. Comme je vous l'ai dit, le financement participatif pour moi n'a plus de finalité, n'a plus d'axe de développement. Je pense que le contenu privé, euh, ça sera la clé, une des clés de la survie de Creative Wargame. Donc voilà, ne soyez pas offusqués, je vous le dis, je sais que ça peut paraître frustrant parfois de se dire ⁇ Ah mais on n'a pas accès à ce type de contenu-là euh, ⁇ Ne soyez pas offusqués, il euh, y a... Peut-être, dans les prochains mois, euh, certains types de contenus qui seront accessibles que pour les gens euh, qui participent financièrement. Voilà. Et après, je le répète hein, très très régulièrement, les affiliations, les gars, on a un système d'affiliation avec MyObiPlace qui fait que vous pouvez participer financièrement à Creative Wargame en ne donnant rien. C'est quand même génial parce que vous avez les meilleurs prix du net puisque MyObiPlace fait moins 20% sur les précommandes, les nouveautés Games Workshop. Donc, c'est les meilleurs prix du net, les amis, et en vous en achetant via MyObiPlace et en créditant Creative Wargame à votre achat, eh bien, on récupère un petit pourcentage. Ce n'est pas tout à fait 5%, c'est un peu moins de votre achat. Donc, dites-vous que bah, si vous êtes nombreux à acheter sur MyObiPlace et, et à créditer Creative Wargame, nous, ça nous permet de nous développer économiquement. Voilà. Je finirai sur le dernier mot que je veux garder. C'est le point positif à ça. Euh, et c'est surtout le je vous projette dans l'avenir, dans le cadre de la position d'observateur que vous avez sur, sur mon média. Euh, je rentre à l'été 2023. Je serai donc là pour l'arrivée de la V10 Warhammer 40 000. Je serai donc là, c'est sûr, pour couvrir ce lancement. Je serai là toute l'année 2023 pour couvrir et aider au développement de la scène solo. Je serai présent sur YouTube pour développer probablement du nouveau type de contenu. J'aimerais aussi développer autour d'autres jeux, vraiment, pouvoir m'éclater. J'ai envie de développer ma pratique du wargame et de vous la partager. Ça, c'est indispensable. Et tout ça pour vous dire que euh, le projet, euh, le, les prochaines, on va dire, euh, dépenses économiques de la chaîne, ce sera de rapatrier le studio en métropole et surtout de reconstruire un studio en métropole. Là où j'irai, je ne le sais pas. Je suis toujours sous sous la coupelle du statut militaire qui fait que bah, je déménage dans 9 mois et je serai euh, que en février-mars où je vais. Donc selon où je vais, je mettrai tout en œuvre pour remettre en place un studio. Euh, je l'espère, réintégrer un circuit compétitif pour me réépanouir en tant que joueur compétitif. Et puis continuer à développer du contenu, continuer à être innovant dans ce que je fais, euh, continuer à vous accompagner dans votre pratique du wargame. Voilà, je vous rappelle aussi euh, votre devoir, votre devoir qui est de, de lâcher un pouce bleu, un commentaire, de liker les publications, de nous rejoindre sur Instagram, de nous rejoindre sur Discord. C'est aussi votre devoir qui est de ne pas rester qu'un simple consommateur hébété devant des vidéos, mais qui est aussi de participer par les moyens que vous possédez euh, et qui, encore une fois, n'engage rien. Hein. Je veux dire, mettre un pouce bleu sous une vidéo et mettre un commentaire, les gars, ça n'engage rien. Quand on fait un rapport de bataille... Euh, qui fait, euh, là, la dernière rapport de bataille Astra Militarum, au moment où je vous parle, il a fait euh, 7000 vues en l'espace de, de 5 jours. Bon, il euh, y a quelques mois de ça, on, on, en la même période de temps, on en faisait 10 000 ou 12 000, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, mais quand on fait 7000 vues en l'espace de 5-6 jours, et qu'il y a euh, 300, 4, Seulement, seulement 300, 400 likes sous la vidéo, je me dis, on a raté quelque chose quant à, à l'éducation de nos viewers. Parce que oui, il y a un moment où il faut dire, euh, les gars... Euh, Jouer le jeu, vraiment jouer le jeu. Voilà, j'espère que, que tout a été très clair et limpide. 1h30 de vidéo, je n'en l'attendais pas moins de moi-même, en vérité. Je vous l'ai dit, c'est un exercice auquel je me prête très rarement. J'espère que, que ça vous a plu. Euh, j'espère euh, n'avoir rien oublié. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre.